Le Royaume-Uni va accueillir le 4 et 5 septembre le sommet de l'OTAN au Pays de Galles. Pourquoi le Pays de Galles Parce que le Premier ministre a voulu montrer cette nation dynamique qui fait partie du Royaume-Uni, qui a énormément d'atouts. Il y a des industries de pointe dans les domaines par exemple de biotech et de digital. Il y a un tourisme de plus en plus important et c'est un moyen de montrer au monde les atouts de ce Pays de Galles. Un sommet de l'OTAN, c'est quelque chose d'énorme. Il y aura 60 chefs d'État et de gouvernement, y compris bien sûr le président Hollande, avec leur ministre des Affaires étrangères et de Défense, 180 VIP, 5000 délégués en total. La dernière fois que nous avons accueilli le sommet de l'OTAN, c'était en 1990, avec Margaret Thatcher, présidente, avec le, le Président Mitterrand à l'époque, juste en fin de la Guerre froide. Ce sommet du Pays de Galles va être un des plus importants depuis ce sommet-là, parce qu'il euh, faut définir une stratégie pour l'OTAN après cette longue opération de plus de dix ans en Afghanistan. Là, il faut consolider notre présence de soutien aux autorités euh, de l'Afghanistan. Mais comme toujours avec l'OTAN, une chapitre ferme et une autre s'ouvre. Et maintenant, nous avons la crise en Ukraine avec une agression de plus en plus évidente russe qui pose des problèmes stratégiques de long terme pour notre alliance. Alors, nous allons adopter à ce sommet un plan de renforcement des capacités des forces de l'OTAN de répondre rapidement aux menaces nouvelles qui pourraient surgir sur les frontières des alliés. Nous allons aussi essayer d'avoir des engagements de tous les pays membres d'augmenter leur budget de défense pour arriver au seuil de 2% du PIB à terme si nécessaire, pour avoir les moyens d'augmenter leur capacité militaire. Il faut définir une stratégie à long terme des pays de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Mais ce n'est pas le seul enjeu de ce sommet. Aussi, nous devons consolider nos partenariats, par exemple avec l'Irak, pays partenaire de l'OTAN qui souffre énormément maintenant euh, des menaces de, des forces euh, djihadistes isil, Mais aussi d'autres partenariats. Nous avons coopéré avec énormément de pays en Afghanistan. Je pense aux pays européens comme la Suède ou l'Irlande, ou les pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et nous voulons engranger les leçons de cette longue coopération et d'améliorer pour l'avenir notre capacité d'opérer ensemble. Enfin, pour le Premier ministre David Cameron, il y a une partie de ce sommet très important qui est une déclaration solennelle d'engagement de nos sociétés vis-à-vis -vis de nos soldats et de leurs familles. Nous avons malheureusement perdu beaucoup de soldats en Afghanistan. Il y a beaucoup de blessés dans, dans tous nos pays alliés et David Cameron va marquer l'engagement de nos sociétés vis-à-vis -vis de ceux qui ont lutté avec tellement de courage pour les valeurs de l'Alliance. En total, ça va être un sommet très substantiel avec des enjeux très importants.